Je vais vous présenter le contrôle de sous-caisse. Nous allons commencer par le biotage des chèques. Ici, vous allez saisir les chèques que vous avez reçus en indiquant le montant, le numéro, la banque, le libellé et la date. Vous avez le biotage des espèces. Imaginons que vous avez 16 billets de sang. Le logiciel Légende calcule le montant pour vous. Pareil pour les pièces. Vous indiquez ensuite le montant du fonds de caisse qui peut être de 658 euros. Vous avez le billetage de validation qui vous permet d'avoir un aperçu sur les chèques et les espèces. Vous pouvez imprimer. Ce numéro est généré automatiquement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez modifier le contrôle de sous-caisse, un numéro sera généré. Vous avez les télécollectes avec American Express et carte bancaire. Vous insérez le montant global. Vous avez les entrées de caisse qui concernent par exemple le règlement d'un client à crédit, vous faites ajouter, vous indiquez le type de mouvement qui est ici si en règlement client, vous sélectionnez le compte du client, vous avez un aperçu sur l'état de son compte, vous indiquez le montant. Et enfin, le mode de règlement. Vous faites « Sauver » et « Fermer ». La nouvelle ligne de règlement client est apparue. Vous avez les sorties de caisse qui concernent par exemple le règlement d'un fournisseur. C'est le même principe, vous faites « Ajouter ». Vous avez les listes des ventes, c'est-à-dire les ventes que vous avez effectuées. Et enfin, la validation. Comme vous pouvez le voir, vous avez un excédent. Vous faites ensuite valider la sous-caisse. Ce document est généré automatiquement. Ce document est personnalisable. Vous avez par exemple les billetages non validés, le billetage validé, les télécollectes, le total en caisse et enfin les entrées de caisse.